La module aux cartes, sans règle, ni stylo, ni rien. Premièrement, j'ai pris un papier où j'ai du texte d'un côté une photo de l'autre pour mieux m'y repérer. Il faut que la longueur soit dans un ratio 2-1 par rapport à la largeur, c'est-à-dire qu'elle fasse deux fois plus que la largeur. Pour ça, je commence par plier ma feuille en deux, en faisant attention de bien aligner là-haut et vous appuyez ici. Ensuite je vais replier vers l'intérieur d'un côté sans appuyer trop et de l'autre puisqu'ainsi comme on a un carré, deux carrés plus précisément, je vais pouvoir maintenant replier le long des deux diagonales, là aussi je fais attention d'être bien précis là-haut je n'y suis plus tout à fait je replie pour avoir cette pliure qui passe bien par les deux hauts des diagonales à ce moment là je peux découper en mettant bien mes doigts à chaque fois tranquillement pour que ça se coupe soigneusement maintenant il faut que je fasse quatre bandes comme ça j'ai déjà plié sur la moitié, je replie sur la moitié, toujours en faisant attention à être bien au milieu. J'ai mes quatre bandes, je vérifie que c'est bien appuyé avant de pouvoir découper, toujours soigneusement et en décalant mes doigts à chaque fois. j'ai un peu dérivé je reprends ici pour pouvoir le récupérer voilà maintenant chacune de ces bandes je dois les plier au milieu puis obtenir huit carrés pour cela je replie dans ce sens ici, le bas vers le milieu, le haut vers le milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je refais la même chose pour les quatre bandes. Ces quatre bandes, j'en mets deux en portrait en format portrait et deux que je veux mettre par-dessus en format paysage. Donc je les colle l'une sur l'autre en collant les quatre carreaux extérieurs. Là, je n'ai que du scotch, mais ça va marcher pareil. Donc là, par exemple, j'ai collé ces deux carreaux-là. Je vais devoir coller ces deux ici. Toujours pour être le plus précise possible, je vais me positionner ici. D'un côté l'autre même chose en bas j'ai mis de la colle ou du scotch en bas je vais positionner le mieux possible la bande pour coller à droite et à gauche voilà donc ici j'ai mes dessins on voit je replie en bas en haut maintenant je vais tout replier là haut tout replier en bas ici je n'ai plus qu'une couche de papier là ça donne ça et maintenant, je vais replier ma carte comme ceci. Vous voyez, là, on ne voit pas bien. Donc, il faut y aller tranquillement pour pouvoir plier correctement et obtenir la fameuse croix qu'on n'obtient pas forcément bien sinon. Première face. Deuxième face troisième face, quatrième face et je reviens à la première.